Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com, euh, analyse tendance long terme. Euh, J'aimerais parler de ce que les États-Unis ont redéclaré à la fin du mois, c'est-à-dire que les États-Unis vont frapper le Canada, le Mexique et l'Union européenne des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, soit 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. On avait cru que les États-Unis de Donald Trump épargneraient le Canada. C'est peut-être du bluff. En tout cas, on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, la tarification demeure. Donc, le Canada devrait être imposé avec ses tarifications qui sont assez importantes au niveau de l'acier de l'Union. Donc, euh, le plan de match de Donald Trump euh, se poursuit. Euh, aussi, peut-être que certains ont cru, même Wall Street a cru, qu'à un certain moment donné, euh, la guerre commerciale qui, est, qui a débuté euh, avec euh, la Chine, au niveau aussi des tarifications, euh, des droits de douane de plusieurs euh, produits. Euh, on pensait que c'était peut-être euh, du passif, là, une couple de semaines, mais il n'y en est rien. Euh, les États-Unis sont fermement déterminés à, à rapatrier des emplois de qualité euh, euh, au niveau euh, de la relance de l'industrie. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, euh, c'est sûr que les pays qui sont euh, euh, en contradiction avec la politique euh, monétaires de Trump euh, vont euh, en souffrir au niveau des États-Unis, je dis bien, euh, comme j'ai parlé hier, euh, au niveau de la Chine, de la Russie, de l'Europe aussi, l'Europe-Asie. Le, euh, il y a le, la fameuse nouvelle route de soie que les médias parlent pas beaucoup, euh, qui va repartir, qui va aider probablement. Euh, à redémarrer l'économie en Europe, peut-être qu'on va avoir des soubresauts assez importants à cause de ce qui se passe en Italie, à cause de euh, ce que probablement le, on appelle le populisme. Euh, dans le fond, la réalité c'est que le peuple normal, le peuple ordinaire, en ont rien à foutre de ce qui arrive sur les bons du trésor, là si euh, les taux d'intérêt montent sur les bons du trésor, c'est la réalité, donc euh, euh, on va peut-être avoir des soubresauts au niveau de l'Europe, euh, peut-être même qui pourrait provoquer euh, la désintégration de l'euro. On va voir, euh, pour le moment, Mario Dra Drahi n'est pas, euh, pas intervenu, donc euh, peut-être que c'est la politique du laisser aller voir ce que ça va faire, mais la réalité, c'est que euh, on est dans des euh, marchés vraiment volatiles. Euh, on gagne euh, 200-300 points une journée, on en perd 200-300 euh, l'autre journée. Donc, euh, en étant dans ce chaos, euh, on peut pas prétendre qu'on est dans une tendance au niveau du marché. Cependant, comme je vous avais dit, je regarde les indices et, et à long terme, euh, on est peut-être euh, euh, dans des sommets. Probablement qu'on va vivre euh, une, euh, de la volatilité peut-être toute l'année 2018. Certains, euh, comme j'ai dit, croient qu'on va peut-être vivre un crash. Je ne sais pas. J'ai de la misère à voir qu'on aurait un, une grande, grande correction. Mais comme je vous ai dit, tout, tout peut arriver. Je veux dire, on peut vivre un crash vraiment important peut-être en 2018. Mais on va suivre ça de près. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment... On a des hauts et des bas euh, d'une manière, une manière euh, quotidienne, d'une manière hebdomadaire. Euh, on ne sait pas où mettre la tête. Donc, euh, moi, ce que je me dis dans des marchés qui sont comme volatiles comme ça et incertains comme ça, et c'est sûr qu'on ne faut pas se leurrer, on est quand même dans des sommets. Non? On a connu depuis euh, novembre, décembre, janvier, février, on a connu un crash, mais on a connu des effervescences au niveau de des indices principaux américains, euh, Dow Jones, Industrial, Standard Poor, Nasdaq, qui est encore euh, à des nouveaux records, mais qui, qui est à des sommets. Là, euh, euh, donc, euh, même au niveau des indices européens, là, on a de la correction pas mal, mais euh, la réalité, c'est qu'on regarde les tendances à long terme, on est dans des situations qui sont volatiles, mais qui ressemblent beaucoup à la construction, au niveau technique, je parle bien, euh, à la construction d'un sommet. C'est comme s'il se bâtissait un sommet. Donc, est-ce que les prochains mois vont être catastrophiques? Je ne le sais pas. La seule chose que je me dis, c'est qu'il ne faut pas être catastrophisme. Il faut regarder le marché tel qu'il est et prendre les décisions lorsque la, que ça arrive. Pour moi, c'est sûr que je n'oserais pas investir en ce moment dans les marchés boursiers. Le seul endroit que, le seul endroit que je vois, pour ma part, c'est très, très personnel. Je vous répète encore, vous allez me dire que je fais le perroquet. C'est au niveau de l'or, des orifères et des argentifères. Euh, comme je vous ai dit, il y a un long, long canal qui se dessine. Qui... Aujourd'hui encore, on a eu des pertes importantes au niveau des principaux indices. On n'a presque pas de pertes au niveau des orifères. Je pense à l'ETF GDX, GDXJ. Euh, je pense à, au niveau du Canada, c'est agu.to qui se trouve à être un, un ETF canadien euh, regroupant plusieurs orifères et argentifères. Donc, euh, non, euh, pour moi, je ne vois pas euh, dans un avenir approché, euh, peut-être de catastrophe, mais euh, je je ne me placerai pas dans les marchés en ce moment, c'est trop, La situation me paraît un peu dangereuse. Cependant, dans les orifères et les argentifères, je pense qu'on a un potentiel de montée. Les supports résistent très, très, très, très bien, malgré les descentes des indices. Donc, c'est à suivre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'aimerais peut-être qu'on puisse jeter un petit coup d'œil sur... Euh, les marchés, donc, euh, on, euh, la meilleure manière de voir ce qui se passe sur les marchés, selon moi, c'est pour ça que je suis analyste technicien euh, sur graphique, euh, mais à long terme, c'est de regarder les graphiques et d'en tirer des conclusions. On peut entendre euh, toutes sortes de discours quotidiens, dans les, soit dans les médias traditionnels, dans les médias euh, qui sont peut-être plus spécialisés. Euh, mais la réalité euh, se retrouve toujours dans les graphiques, la vérité se retrouve dans les graphiques, il faut les regarder euh, sans partialité, et euh, euh, je pense qu'on a des signaux très très importants lorsqu'on prend du temps pour étudier les graphiques, donc euh, c'est ce qu'on va faire. Euh, OK, on va aller voir premièrement le dollar, peut-être le dollar américain, parce qu'on a eu une correction... Euh, correction qui semblait euh, importante, mais la réalité, c'est que c'est cette petite correction-là. Là, là je, je suis sur un graphique hebdomadaire avec les moyennes mobiles euh, euh, 20-50 de manière hebdomadaire. Ça me donne à peu près les moyennes mobiles 50-200. On voit très bien ici que ce qu'on a connu cette semaine, ça semble être un, un sommet. Euh, ici, je peux peut-être tracer... Euh, une ligne sur le RSI. Euh, on a dépassé. Euh, cependant, euh, ça peut très bien arriver. Pour moi, comme je vous ai dit, je maintiens ma position. C'est qu'on va connaître une correction euh, au niveau du dollar américain. Cependant, on doit attendre la décision de la Fed euh, qui va arriver, le, je pense que c'est mi-juin, euh, 12, 13, 14, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas. Il faudrait préciser, mais euh, dans le fond, la décision de la, firme, de la Fed... Euh, peu importe ce qu'elle sera, qu'on monte les taux d'intérêt ou qu'on ne les monte pas, euh, en ce moment, on est dans une correction de taux d'intérêt. Donc, euh, sur cette dollar américain, je maintiens ma même situation. On est dans une tendance long terme, euh, dans une correction. Je vais vous montrer rapidement. Sur le mensuel, je vais enlever la moyenne mobile. 50 jours pour ne pas tricher. Euh, regardez ce qu'on a comme euh, le soubresaut qu'on a connu dernièrement, c'est tout simplement ça. Donc, si je mets ma, ma tendance sur le RSI, il n'y a rien d'absolument fantastique dans ce qu'on a eu comme euh, retournement. Plusieurs disent que c'est un retournement extraordinaire au niveau du dollar américain, mais la réalité, c'est que ce qu'on a connu, c'est un petit soubresaut. Euh, au niveau du RSI, on n'a pas cassé la résistance. Au niveau du MAC, on est en territoire négatif. Euh, Peut-être ce qui me porte à croire qu'on n'aura pas de montée de taux d'intérêt, c'est de... Je vais aller voir ça. Euh, c'est... Euh, OK, excusez, c'est ici. Les fameux taux d'intérêt qu'on disait au niveau du... Euh, le taux d'intérêt 10 ans sur... Euh les bons du trésor américain, euh, là on est en pleine correction, on avait monté jusqu'à 3%, et 3.7%, et là on est en descente en ce moment, donc euh, on, on semble euh, recorriger, donc c'est ce qui me permet de croire que... Probablement, on n'aura pas de montée de taux d'intérêt au niveau euh, de la décision de la FED. Ici, je trace ma ligne de tendance sur le RSI. Comme ici, je peux peut-être vous montrer comment fonctionnent tout simplement les lignes de tendance. Ici, on a une casseuse. Donc, on est parti comme ça. Ici, comme ça. Ici, on vient d'avoir une cassure, donc on devrait, euh, au, du point de vue technique uniquement, retomber euh, à la baisse au niveau des, des taux d'intérêt sur euh, le 10 ans. Euh, donc, euh, pour moi, je pense que la FED euh, n'aussera pas ses taux d'intérêt à la mi-juin. Euh, D'où le dollar américain va reconnaître euh, une correction de sa montée ici et peut-être qu'on va retourner à des niveaux euh, qui, qui dans le fond, vont euh, poursuivre la tendance baissière qui avait été entamée à peu près au mois de mai l'an dernier. Donc, euh, on est toujours en tendance baissière long terme. Ça, c'est au niveau des taux d'intérêt. Donc, au niveau de l'or, ce qui arrive, au niveau de l'or... Euh, Ici, j'ai tracé la ligne de tendance. Euh, il semble qu'on vive un rebond. Si on regarde l'or à, à long terme, sur un graphique euh, euh, euh, hebdomadaire, c'est la même chose que le, man, euh, le mensuel. Le, et l'hebdomadaire, c'est à peu près la même chose, vous allez voir. Euh, on se trouve à, revivre, à vivre un, un rebond. Euh, c'est pour ça que je pense que... Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique au niveau de l'art. Même au, au contraire, on se trouve à, à peut-être être avantagé à être dans le secteur de l'art. Mais il faut avoir un peu de courage pour investir dans les rebonds. C'est ce que j'ai. <rire> Sans prétention, je pense que c'est l'endroit où on doit réinvestir lorsqu'on est dans les rebonds. Et euh, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Euh, si par contre on casserait cette tendance là à la baisse on pourrait vivre des moments euh, plus euh, à long terme peut-être plus douloureux, douloureux euh, à court terme mais long terme l'or est définitivement en tendance haussière je pense que la tendance au niveau de l'or la tendance haussière n'a pas réellement débuté euh, sa course il faudrait absolument casser le 1360 ici. Euh, on n'est pas rendu là. Euh, le fameux 1360, à peu près. On se battra pour, pour les quelques points, mais c'est à peu près cette tendance-là qu'il faudrait comme, euh, casser euh, absolument pour que l'or puisse euh, être dans un canal haussier, poursuivre ce fameux canal, euh, cette, cette fameuse tendance haussière qui avait été entamé dans le creux de 2015-2016. Donc, euh, plusieurs aussi, euh, ça c'est une chose que je dois mentionner, et que je crois aussi, on dit que l'art a dessiné un, un long canal, euh, une figure, une longue figure euh, haussière, euh, qu'on appelle euh, euh, tête et épaules, à la hausse, Ici, c'est une figure assez connue, euh, où on voit très très bien, euh, la tête est ici, et les épaules sont ici. Où est-ce qu'on aurait, ou, ou, euh, en regardant le graphique long terme, une configuration parfaite pour une montée euh, assez importante. Euh, on aurait un creux euh, sur le long terme, euh, je le crois, oui, ça, ça peut être ça, mais le, le problème, on le voit un petit peu plus euh, clairement sur mon graphique mensuel. Le problème avec les configurations graphiques, euh, euh, c'est qu'on les découvre une fois qu'ils sont euh, complétés. Donc, euh, est-ce qu'on peut affirmer que c'est une tête et épaule? Euh, moi, je pense que oui, mais je pas ça d'une manière euh, absolue euh, sans, sans que la figure soit complétée. Donc, euh, là, en ce moment, on n'est pas complété dans cette figure-là, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à une tête et épaules inversées, donc la tête est ici, les épaules seraient ici, à peu près, là, ici, et oh, on avait une figure de, de creux qui nous permettrait de croire que l'or irait vers des euh, euh, vers euh, une hausse assez importante, euh, euh, je ne sais pas que ça peut être, c'est sûr que ce n'est pas une hausse directe, on a des soubresauts, hausse basse, mais qu'on s'en irait euh, vers cette direction. Euh, ça va être à suivre, voir si.. Euh, à savoir si euh, l'or va vraiment euh, avoir cette configuration. Alors, je vais inverser un peu ma figure pour vous donner peut-être plus de... C'est à suivre, à savoir si l'or va aller vers cette direction, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ici, euh, le sommet qui avait été euh, atteint en 2011, euh, euh, on voit très bien ici qu'on a eu une... Euh, euh, une figure d'inversion euh, qui a fait en sorte que l'or a cassé une longue tendance qui avait été entamée en, de, depuis 2002 et qui s'est terminée en 2011. Et ensuite on a une inversion et ici il semble vraiment que ce soit le creux euh, historique pour un nouveau euh, recouvrement euh, euh, vers la hausse. Euh, ça va être vraiment à suivre. Moi je le suis... Euh, euh, jour après jour, presque quotidiennement, parce que je pense que c'est ce qu'on va vivre. Mais euh, je ne veux pas l'affirmer encore de manière euh, certaine. Mais on suit ça de très très près. Au niveau des indices maintenant, pour terminer, on va regarder ça très rapidement. Euh, comme je disais, c'est sûr que c'est le graphique euh, mensuel. Au niveau du graphique euh, euh, hebdomadaire, comme je vous dis on est euh, au niveau du RSI c'est sûr que long terme c'est pas très très jojo euh, on a comme une tendance euh, au niveau du RSI parce que c'est un, un des indices que je me sers beaucoup beaucoup qui pour moi est très très utile au niveau des, des tendances euh, on n'est pas encore dans une situation de vente ici, moi j'ai une petite technique pour euh, voir mes ventes mes positions d'achat et positions de vente mais euh, peut-être qu'on va connaître ça très bientôt parce que le RSI il n'y a rien, rien qui, qui me dit qu'on est en situation d'achat euh, on est techniquement encore dans, dans une situation d'achat mais peut-être à la veille d'un renversement au niveau du Dow Jones on va le voir, c'est la même situation, donc euh, rien qui a changé. Mais par contre, ce qu'on pourrait vivre, c'est une euh, figure de, continu, euh, qui va continuer, euh, peut-être comme en 2015, euh, qui va nous faire, euh, euh, je ne sais pas, peut-être une figure de côté qui va nous faire, qui va faire en sorte qu'on qu poursuive euh, cette euh, tendance. Euh, qui est, pas, qui est neutre, un peu neutre, là, qui, est pas, qui est de côté, peut-être tout le long de 2018, sans dire qu'on va connaître euh, euh, un crash, ou euh, mais on ne sait pas. Euh, plusieurs euh, affirment qu'on s'en vient vers un crash, mais il n'y a rien de sûr. Mais par contre, euh, si ça arrive, euh, on sera là pour euh, voir les conséquences du crash. Au niveau euh, du, de l'Europe... Euh, à cause de l'Italie, on voit très bien ce qui arrive. Euh, c'est vraiment euh, le DAX vient de connaître une, une période assez difficile, une semaine assez difficile. Euh, au niveau du CAC, euh, c'est la même chose. Dans le fond, c'est toute l'Europe qui peut devenir contaminée par l'Italie. Et pour terminer, je vais justement euh, en Italie. Où, euh, je vais vous montrer, euh, dans le fond, on a vu hier, on avait regardé ça dans une, ben, avant hier, dans la, une des vidéos qu'on avait dit, les, euh, une folie euh, de, de rendement, de, de taux euh, au niveau du, euh, des bons du trésor, mais on voit très bien que ça s'est un peu résorbé. Cependant, la tendance est vraiment à la hausse des bons, euh, de, de, du rendement des bons du trésor. Donc ce que ça signifie c'est les, que les bons du trésor eux-mêmes euh, euh, sont à la baisse donc euh, il y a une perte de confiance dans le gouvernement euh, ici sur le bon du trésor le rendement des bons du trésor de 10 ans c'est encore plus évident on a une augmentation euh, une folie d'augmentation vraiment euh, ça, ça ça a été un pic là, vraiment extraordinaire donc euh, les bons du trésor ça veut dire que les bons du trésor descendent euh, les gouvernements comme vous savez émettent de la dette euh, vendent des bons du trésor au marché euh, le bon du trésor se trouve à, à être une un, un garantie de la dette donc, si on achète euh, les bons du trésor d'un pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Japon, peu importe, l'Italie, euh, ici, euh, on achète euh, de la dette d'un pays, de la confiance dans un pays. Et ce qui est arrivé au niveau de l'Italie, c'est qu'on a perdu confiance. Donc, euh, les bons du trésor se sont écroulés et on est obligé de donner un rendement plus élevé pour euh, le même bon du trésor, le bon du trésor qui baisse. Donc, c'est pour ça qu'on voit des rendements, une spéculation de rendement en folie. Mais ici, on semble avoir une tendance qui va s'en aller à la hausse. Donc, euh, la confiance au niveau de l'Italie va baisser. Au niveau de l'ETF, euh, on a eu un rebond important, vraiment important, euh, vu au, dû au creux qu'on avait connu. Cependant, je suis sur le graphique... Euh, euh, hebdomadaire ici, je vois très très bien qu'on est dans une situation de vente je regarde mon RSI et on est comme ça on a cassé une tendance peu importe où je place ma, ma, ma, ma ligne on a cassé une tendance on s'en va à la baisse donc euh, c'est un peu la situation euh, des marchés euh, c'était Jean-Claude La Rochelle pour Bourse Technique merci